<rire> bah écoute, je te présente mon équipe vite fait, Mike Alabi. Yeah. Voilà. Bon, Et juste à ta droite, Mounia. La star. La star, voilà. Ouais, Il n'y a ouais. pas de star. Ah, mmh. The real star. Voilà. <rire> Et moi, Meïta. Donc, je sais pas, est-ce que tu es prêt pour cette interview On ouais. va te cuisiner un tout petit peu. Ouais, ça va. Hein. Ça va, tu gères, hein Bah ouais. je me doutais On bien. Va on va essayer. Euh, D'accord, on va vérifier ça tout de on suite. Est Alors, si vous êtes connecté sur Facebook, euh, essayez de faire un tour donc sur notre page euh, Trasque d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, on est en compagnie donc du Tree time Asla. Il s'agit ici de Farley et Poupa. Allez, Poup c'est parti pour une interview. Ah, L'actualité de notre star, de notre invité du jour est marquée par la sortie de son album Formule 7 yep. Voilà, un album comme de 30ème titre 30 ne savent pas jouer là-bas Alors, qu'est-ce qui le différencie de tes précédents albums De nouvelles chansons De nouvelles chansons <rire> étonnant Évidemment. Et De chansons. Les nouvelles chansons De nouvelles chansons De nouvelles chansons Et une nouvelle date de sortie Une mmh. nouvelle date de sortie bah, Et en, en termes de, de couleurs En termes de couleurs, c'est le meilleur album de ma carrière Ouais, c'est fort hein 31 ouais. titres c'est énorme, ouais. ça, ça a pris combien de temps pour, euh, pour euh, confectionner le tout ça Depuis que j'avais sorti le, le précédent album Roomba, donc Contrôle, mm -hmm. en 2018, j'ai tout de suite commencé à écrire quelques titres Et ça, On va dire 4 ans, ouais. mm -hmm. et, mais vraiment les enregistrements j'ai commencé au mois de février donc, Février 2022 ouais, Mais entre temps je suis en tournée, je suis... Euh, entre, euh, mais, mais février 2022, il y avait la sortie de Tokos 2 Ouais, mais entre temps, j'ai enregistré yeah. en fait, J'ai déjà un album de prêt, un album urbain déjà de prêt voilà. <rire> C'est qu'au moment, je... tu penses que tu as fait là Tu as déjà fait, tu as fait. déjà quitté là-bas Voilà, moi je passe, tout, euh, passe toutes mes journées euh, quasiment en studio D'enregistrer des titres, j'en ai une centaine de près. Oh. Mickey, c'est pas le même level. Non, Mickey, il en a dessin. aussi en stock. Oui, hein. il en a en stock, mais il dit que le prochain album est prêt. Ça même, <rire> même pour Arrêtez. <rire> Mickey, lui, Donc, il en a 15 15 titres. <rire> Alors, moi, c'est vrai que j'ai déjà plus de. En fait, j'ai un album. Euh... Mon prochain album Urbain est déjà prêt. On va juste euh... ajuster quelques titres. Et, et tu comptes le sortir quand ah non, non non je viens de sortir un album ah, de 31 jours. Écoutez d'abord, écoutez d'abord. C'est juste pour qu dire que j'enregistre je, voilà, presque tous les jours. Mm -hmm. mm -hmm. D'accord, bah, c'est bien. Alors donc, sur l'album Formule 7, puisque c'est de lui qu'on parle en ce moment, euh, semblerait-il, hein, je dis bien semble-t-il, que tu aurais enregistré un titre pour Nana Ketchup, ta, ta moitié Ouais, j'enregistre un titre qui s'appelle VIP. Ouais. Mm -hmm. ouais. C'est les, les lourdes déclarations. Voilà. Mmh, classique, écoute, hein, ah, bon. c'est la base. C'est euh, ouais. la base. Hein. La base hein. Tu fais un titre, il euh, faut que je parle <rire> de ma moitié, quoi. Et, et, et ça donne quoi? Ça donne quoi, vite fait? <rire> Le tonton, il a joli dans des. Il faut, faut des aller il écouter, écouter <rire> <faut> l'album. <aller rire> acheter on, et on va pas chanter toutes les chansons ici, sinon ça sert à rien d'acheter l'album. On... Non, je vais je écouter. Si c'est ça, ça, moi je vais écouter. J'ai écouté. Euh... Enfin, bah, vas-y, continue, mais moi j'ai les, les paroles en français. En français. Je crois. Mais vas-y, continue. Je vais trouver ça pour toi. Tu sais, je trouve tout, moi. Alors, Fali, euh, 31 titres pour cet album, ouais. c'est quoi ta, ta formule pour composer tes chansons en général ouais, En général, moi je commence par, euh, euh, si c'est moi qui compose, c'est la guitare. C'est la mmh. guitare si, euh, Et tu laisses venir l'inspi Voilà, je, après je fais, je fais des top lines, mmh. puis j'écris après. Ouais. Mmh. Ouais. D'accord. En 2017, donc, tu mettais en ligne l'album Tokos euh, fortement critiqué par les puristes de la rumba qui l'ont jugé, euh, voilà, et qui ont jugé, donc, euh, à leur ouvert. niveau, que tu ouais, euh, ouvert, ouvert, ouvert, <rire> ouvert, et que tu dénaturais un tout petit peu cette musique euh, avec tes collaborations et le genre musical que tu proposais. Comment est-ce que tu. Mmh. Oui, ouais, d'ailleurs, finis fini, ta, ta question tu as et après j'ai une autre question. Bon, moi, je suis avant-gardiste, je suis un challenger, je suis quelqu'un qui me prend des risques. Aujourd'hui, ils m'ont donné... Raison. Raison ouais, c'est ce que je voulais dire. dire. Tout le monde commence à vouloir faire la même chose. C'est ce que, que, que je voulais que dire. Donc voilà, mm -hmm. mm -hmm. il faut prendre des risques pour euh, baliser la route pour euh, mm -hmm. les mm -hmm. mm -hmm. personnes. C'est à ça. partir de là que, euh, véritablement, on a commencé à connaître euh, au-delà de l'international. Enfin, je veux dire, ouais. de la France et tout, euh, fallait Poupa. Et voilà, c'est ouais, ma vision, ça. en fait. Ouais. Moi, mm -hmm. depuis, depuis mon premier album, j'avais déjà des des chansons ouvertes hein. j'avais mm -hmm. un titre qui s'appelait mieux laisser qu'à l'époque mieux laisser mm -hmm. j'avais des titres comme qui dit on fout quoi guitare mm -hmm. voix tout ça. Mm -hmm. et quand j'arrive avec mon deuxième album euh, arsenal de belles mélodies j'avais une collaboration avec olivia mm -hmm. chez mm -hmm. tu c'était déjà des, ouais. tu vois, ma façon de voir ma, la musique en fait. mm -hmm. et, et comment tu l'as tu as, tu pris quand euh, les autres ont commencé à faire comme toi ils ont parlé et puis après ils te suivent, Parler quand on parle on paye pas <rire> Mmh. Voilà. Comme ça, J'ai les paroles de la chanson Tu diras si c'est faux ou pas. Ah, bah, oui. Et puis, vous savez, j'ai sorti Suite Life. Oui. Pour mmh. moi, Tokos c'est la suite logique. Mmh. Voilà. Mieux le que chaise électrique, mmh. Suite Life. D'accord. Et, et, et les paroles, ça donne quoi Je suis. Je veux que je chante ou non, oui, non Non, non, non. Non, non, non. Ok, d'accord, je chante. pas Non, non, de chante, non, chante. non okay, <rire> Je chante. Non, non je sais danser. Je sais danser, mais je sais pas ouais, chanter. Mais si bien. Tu vas chanter, tu chanter, et tu laisses tomber, sinon tu vas gâcher la chanson. Je suis devenu. <rire> non, Pauline, pardon. Oui. lire, pardon. Qu on oui, dit, je suis devenu papa pour la première fois grâce à Nana Ketchup. Elle est la femme la plus fidèle au monde. Elle est l'unité de mesure de toutes les femmes mariées. Mais mes dieux validé la beauté de Nana Ketchup au paradis. Non! Oh la, la beauté de Nana a transformé le feu de l'enfer en feu de l'amour. Sa oh peau est trop douce au point de glisser si on y touchait. Les yeux sont séduisants comme les yeux d'un serpent nana ketchup la reine mais ma chérie mon bébé tout ton corps est à moi oh ben, il, est ça. il a des frissons <rire> <rire> J'aime me... bien, bien ta Elles sont bien, elles sont vraiment bien, bien, bien. Elle ne veut pas mais elles sont très non. très bien ah, bah, mais, mais, mais moi Je déjà okay. Non mais moi c'est les déclarations qui sont ouais, wow. exactement. Même Quand... si comment recommence les mondes J'essaierai toujours avec Nana J'essaierai avec toi jusqu'à ma vieillesse Tu es et plus sucré si que les miels Les noms des Nana fait fuir les démons Ah <rire> non mais attends sérieux c'est la traduction littérale c'est ça c'est la traduction ah ouais, ah d'accord mais, mais, mais moi en fait Loue je me demande c'est un peu mmh. comme les, les, les, les italiens on dit généralement que c'est des personnes qui sont euh, déjà élégantes, qui sont, euh, qui sont à fleur de peau, euh, qui parlent beaucoup d'amour et tout, mmh. mais moi je me demande comment tu, tu fais pour avoir des, des, des mots aussi forts, des phrases aussi fortes dans, dans tes chansons parce que à toutes tes chansons à les écouter c'est des paroles qui sont très fortes et pour composer des chansons je sais combien de fois c'est compliqué comment toi tu arrives à le faire aussi aisément est-ce que tu lis beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je, bah, ouais. Ouais, euh, bon je lis pas beaucoup moi mmh. je suis plutôt un, observateur D'accord. des films. Ah, j'aime ai, beaucoup la culture générale mmh. et, mais je pense c'est un don de Dieu mmh. et moi j'improvise beaucoup en studio ah. ah. bah, j'improvise beaucoup j'improvise vraiment beaucoup ah, ouais. et euh, voilà je pense que c'est un don de Dieu quoi ah, bah pour c'est un don. C'est un ouais. bon ouais. don, hein, ouais. du coup. Ouais. Et vous savez, quand tu es inspiré par la femme, par la gente féminine, l'inspiration viendra. Ça coule les de les source. Dons, mmh. Ça pleuve. Dieu t'a envoyé les paroles. Les anges t'ont mmh. donné des paroles. Ah. ah, bah dis donc. Bah, c'est bien. En tout vrai. cas, on aime. Euh, c'est vrai que ça donne pas le même effet que, comme quand c'est en, en, en ligne. En ligne à ouais. Malheureusement, vous ne comprenez France, pas. On Toutes les chansons, c'est pareil. Prochainement. La chanson, une chanson comme. Pas, moi, Ndoki ou science-fiction mm -hmm. ou euh, euh, garde du cœur, mm -hmm. pareil, quoi. d'accord. Ok, la prochaine on fois qu'on va, qu on on va, va faire, dès qu'on fait un truc, je vous fais la traduction. Tout ah à fait, Mais vous payez d'abord l'album, vous me montrez que vous avez acheté l'album, tout ensuite tout je vous fais la traduction. Il n'y a, a pas de souci, yes. <rire> ça marche. Alors, Fali, ça fait déjà 16 ans de carrière solo. Ah, ouais, déjà et ouais. Il s'en rend pas compte, c'est cool. Euh, comment est-ce que tu fais pour résister dans le temps ah, Je sais pas moi. Le travail, mmh. le sérieux, mmh. et l'amour de. la volonté de continuer. La volonté, et, et là moi, je on parlait, sais, on parlait tout de suite euh, D'être avant-gardiste et tout ça euh, Pendant que certains auraient peur Par exemple de prendre le risque De, de se casser la gueule, il hein, faut mmh. le dire euh, Non si je fais un feat avec ton, ton, ton, La rumba c'est pas comme ça et tout ça Toi tu prends quand même le risque, d'où est-ce que ça te vient de te dire Ah non je dois faire un album urbain Je dois faire un album, ça vient d'où euh, Moi je pense que je suis euh, Quelqu'un de très très positif dans ma tête déjà D'accord euh, voilà, J'aime bien être euh, les leaders, pas un suiveur, tu vois. Ouais. Mmh. C'est important, c'est important de prendre des risques. Mmh. Et euh, c'est qui ne te tue pas, t t te rend fort. plus fort. Donc voilà, Moi, je sais sa recette, tu sais c'est quoi Il a déjà dit, il, a dit, il faut privilégier l'amour de la musique plutôt que le star system. Voilà, mmh. ça c'est mmh. voilà, ouais. mmh. ouais. ma dévise. D'accord, voilà. c'est bien noté. Euh, de toutes tes années de carrière, est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué euh, en bien ou en mal au jour d'aujourd'hui, je dirais, je parlerai de mon dernier concert à Kinshasa, le 2 Quand Même il y avait plus de 120 000 personnes. il a eu la chair de poule. Ouais. <rire> ouais. J'en ai parlé ici. Mmh. Euh, je me suis dit waouh, c'est formidable. C'est formidable. D'accord. Mmh. Alors il paraît, il paraît pardon, que Fali est le seul artiste qui a un jet privé. C'est vrai ou bien c'est faux Non, j'ai pas de jet privé d'ailleurs. Déjà, Et... ah. j'ai trop peur de l'avion donc. Je n'achèterai pas un avion moi. J'aime pas l'avion. Coupe. D'accord, ok. Mais peut-être que si mmh. c'est ton oui. pilote, tu auras ça plus de Ça fait cet effet où euh, tu te dis, bon, de toute façon, si telle personne est montée, il n'y aura rien. On va arriver. En, <rire> bon, en fait, à chaque fois que je prends l'avion, je flippe. Ouais, ouais, Sauf ouais. que je n'ai pas le choix. Si, si. Mmh. Mais si j'ai le choix de prendre la route ou le train.. Je... Tu préférais ah ouais. en tout cas. C'est pareil, nous qui, aimons, qui prenons beaucoup l'avion, c'est comme ça. Ah d'accord, ouais. <rire> ok. Je viens de fermer ton micro parce que je te connais. Alors, Non pas... on se connaît, merci. Alors, il y a quelques mois, tu as obtenu le disque d'or. Euh, Qu'est-ce qu que ça a été euh, comme ressenti pour toi Qu'est-ce que cela t'a fait ah, Du bien, ça devait dire que t'es pas trop nul, quoi. <rire> c'est humilité ou... ou bien c'est bon de à l'autre. dire, tu vois, c à ce qui paraît, c'est le premier euh, en Afrique centrale. J'ai pas envie de, dire, envie de dire, des bêtises, mm -hmm. euh, certifié euh, Snep. Mm. Donc mm -hmm. euh, Voilà, je... ça me donne encore envie de, de travailler, d'aller de... plus loin, d'aller plus loin. Mm -hmm. D'accord. Franchement, le et travail, le travail est le travail. Ouais, et le <rire> Il y a mal à la tête. Est-ce que tu prendras un jour ta retraite ah, Je sais pas. J'aime pas. Je ne suis pas du genre à avoir un double discours. tu vois. Mm -hmm. Lundi, je dis, j'arrête. Mardi, je reprends. Tu continues mm -mm. Jeudi, je enfin, jeudi. Je non, non, finalement, j'arrête. Vendredi, je Peut-être jeudi à 22h. Euh, mais pour l'instant, <rire> euh, je pense que j'ai encore euh, beaucoup à donner. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Je profite. Je suis mm -hmm. encore là. D'accord. Et nous, Fouserai on est content. De mes... M on souffre pas, on aime. <rire> D'accord. Alors, Fali, c'est un calendrier bien chargé, surtout en Côte d'Ivoire. Déjà le 24 décembre. Ouais. Et le 29 décembre au festival. Non, non en fait, le 24, je suis à, au Télé-Ivoire. Ah, le Télévoir, un si, Super si. vieille pitocos, chic. Et le 28, <rire> du côté de Mazer Africa. Oui, Mazer Africa, Africa, Africa Festival. Donc, on va, on va retourner ça. Mm -hmm. Et puis le 29, je suis à. À au... Dembokro Non, non. non au Ghana au oh, euh, quoi le nom du festival là ils euh, hein mais c'est comment ils il demande à son commun. équipe ils sont en réfléchis euh le Ghana au Ghana non. le 29 et le 30, 30 à Gimokro du Dimbokro Dimbokro Dimbokro Dimbokro et le 30 31 donc le 31 au Sénégal à Dakar à l'hôtel Radisson ah ça vient de me rappeler que l'équipe du Sénégal a demandé une vidéo tiens OK le premier le premier au Bénin à Cotonou, euh, je reste à Bijan jusqu'au... Et puis le, le, le 14 à, à Brazzaville, euh, le 6 à Conakry, bah, je crois Conakry, et puis Cameroun euh, euh, encore. Hein. Mmh. Wow. Est-ce que ça t'arrive de te dire, euh, bah, je prends euh, un mois sabbatique, mais une année sabbatique, euh, je vais profiter de la pas. vie euh, dans, dans, dans 40 ans. Pour le moment, il a l'air Maman dit ce qui est celui Quand j'allais mourir, j'allais me reposer ouais, <rire> ouais, Après, je pense que le fait qu'il soit passionné Amoureux de la musique, à chaque fois qu'il en il a l'occasion Il s'en rend pas compte là, il il en en Non, ouais, mais j'imagine, Fali à 80 ans en train genre de chanter Non, surtout en train de faire des trop. jeux de rin C'est plutôt ça, tu vois C'est pas parce que chanter ça va pas plus frais Aïe, écoute, Torkos, venez les gars Non, mais il y a des chanteurs Des 80 ans qui chantent encore Ouais. il y avait il euh, y a les Charles Aznavou, il y a... Papa Wemba Bango. Mm. Mm. Non, papa Wemba. Pas... n'avait pas 80 on hein. <rire> pas 80 Qui ça, ouais, <rire> ça d'accord. Papa, papa, papa Wemba. Non, mais y a... il y a... Papa Jean-Ombonbenga. D'accord. Il est okay, encore là, il y a... Euh... Non, ça va, le... c'est ça. Ça va, il y a le feeling. Voilà pourquoi le... voilà, j'ai choisi euh, la musique, parce que moi, en fait, avant, j'ai joué au football aussi. Tu mais avec les jeux de l'air, ça n'a pas passé. T'as joué au foot Rupture de ligaments, c'est ça Non, j'ai choisi la musique. Ah, ok, d'accord. Je voulais chanter. Mmh. Mais Même, euh... avec Jeu de Rien, là, ça n'a pas passé. Le foot et les jeux de non, Rien Non, non, non, euh, la chanson, là, à 80 ans. À 80 Ça sera compliqué. Ça va Tu fais avec les non, doigts je... tu fais ça. On, va, on verra, on verra. <rire> Il à va voir. innover. <rire> d'accord, ça marche. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On va switcher maintenant pour une partie qu'on aime bien. On va pénétrer un tout petit peu ton mmh. jardin secret. Ok, cool. Je bah, de répondre, non. Et tu dis quoi je ne suis pas obligé de répondre. Tu n'as droit qu'à un seul joker. Okay. Si tu l'utilises, après le reste, tu es obligé. D'accord. Okay. T'inquiète. C'est bon, mais c'est des ouais, questions light, cool. hein, je pense. On est gentil. On est gentil ici. Okay. Alors, la prochaine question, c'est celle-là. Comment est-ce que tu as rencontré Nana Ketchup Ah ouais, vous êtes trop dans le, dans le privé, là. <rire> Direct. <rire> <rire> non, elle n'aime pas trop que je parle. d'elle. Oh. Ah ouais donc ton joker, tu l'utilises là maintenant Non, non, ça c'est un euh, joker, c'est elle, c'est elle, elle son, son joker C'est son vote, c'est sa c'est pas, pas lui. Lui. Non, c'est pas mais son niveau lui. Lui. lui, il veut bien, mais bon, bon euh, il faut qu'il euh, respecte donc, ce voilà. qu'elle veut Comme elle veut pas, ouais. on, peut, on peut la surnommer ouais. On peut donner un autre nom <rire> bon, On peut donner next one, deuxième question, <rire> deuxième question. Moi, j'ai dit que le, le joker était... Non, non, c'est pas le joker C'est le joker de Nana Ketchup, c'est pas le joker de Fanny. Oh, ça me gâche tout mon plaisir. Ah, t'aimes trop d'avoir des plaisirs, toi. <rire> tu sais, les femmes avec les lunettes, c'est comme et ça. et Je viens de fermer son micro. <rire> <Et et rire> Mickey, je sais pas quelle maîtresse t'a traumatisé là-bas, mais on va pas s'entendre. Alors, ok. Euh, Est-ce que la chanson, la, la, la chanson dont je vais parler, euh, non, c'est même pas une chanson. Je veux parler de Nana Kikchop. Oh, non, non. Mais non. tu chantes son nom. Non. Non. non. Alors. Tu aimes trop les plaisirs, faut que tu arrêtes. Ouais. C'est compliqué. Ta Pourquoi est-ce que tu comment dirais-je, tu ne touches pas les femmes sur la scène euh, C'est pour, pour les respects, tu vois, de la femme. On sait pas peut mais Elle la même fille. veut pas le respect là. Non mais moi je suis obligée. Il mais... y a des femmes mariées qui montent sur scène, il y, y a des femmes <rire> occupées qui <rire> montent sur scène. Il y a de... Il te donne conseil. Il est artiste. À... Tu vois et puis aujourd'hui on va voilà vous je euh, suis avec des faut euh, lui dire ça mais, mais il est artiste quand il les sur scène il danse avec elle il, il, soulève, il les mais, soulève mais, mais, mais moi je les touche pas hein. tu les tu, de tu elle elle me moi. demande de les soulever tu vois là c'est et puis moi par précaution tu vois j'ai pas envie un jour qu'on dise tu vois ouais j'ai fait ça il a il m'a touché quoi tu est devenu un peu un par moment mais est-ce est-ce que tu regardes Naruto tu as développé certains chakras c'est à dire que tu vestes qui vraiment il est très fort dans le dans c'est tellement Sub subtil. Est oui, non mais, genre, tellement mais subtil. Et... <rire> vois, je te suis... jure. <rire> J'ai regardé une de ces vidéos à un si, concert. Si elles font euh, Ça veut dire si... Euh... La, la, la femme, elle, elle, elle vient, elle, elle était vraiment euh, très en forme, tu vois. De, de, de quoi déstabiliser un Mickey Tu vois Arrête là. Le, le, Arrête de, de quoi déstabiliser un Mickey Une non. personne. Mickey, oui. il ne se laisse non, je pas je déstabiliser mon frère, non mais, tu vois, pendant qu'elle s'approche, pendant qu'elle veut donner, il, il recule. recule. Ah, il recule, il recule, et puis il est là, est... Et... et puis même tu vois, attends, mais non, mais viens, mais... attends, pardon, Jacques il vient, viens, viens, tu fais genre, meuf, tu t'approches, je montre montre, hein. parce qu'il a les retournements, allez, vas-y, viens, approche-toi, il veut. Fait... il, fait ça, il <rire> Il s'en Non vidéo, mais tu sais là là, là, là c'est beaucoup plus facile parce qu'il sait danser. Ah ah oui. Moi je sais pas danser. J'explique ça comment. Moon, non moonwalk. Non mais moi ça même ça je sais pas faire. Tu vois donc c'est pas ouf. pareil. Non c'est pas pareil. Non mais c'était chaud c'était chaud. Mais ça ouais. nous a fait ça nous a donné un fou rire en tout mmh. cas. Alors tu as écrit euh, le titre 8ème euh, merveille pour ta fille vrai oui. ou faux. Ah, c'est trop cute. D'accord, ouais, c'est bien. C'est très belle. Maman, eh, ouais. mon, mon père, chante. Toi, on ouais. va fait quoi D'accord. Ouais. <rire> Serais-tu capable de laisser l'une de tes filles épouser l'un de tes musiciens Alex Le gars, il le regarde et Toi, Jean, toi, toi. Ne euh, pense toi, même toi. pas. Il est trop vieux, Alex. <rire> Donc, Mais si c'était oh. pas Alex, il y a toi. un jeune qui rentre. Bah si, il, il <rire> dans, dans les critères, pourquoi pas le, le, serait il quoi, est est comme moi, sérieux. Il est comme son papa, sérieux déjà. Sérieux. Ouais. Ensuite Il fume pas, il boit pas. Et C'est compliqué. Non, pourquoi Moi je vois je fume pas, je bois pas. Oui, ça c'est ouais. toi. Ben oui, je vais un mec comme moi pour ma fille. Et Ça sera compliqué. Moi je veux pas épouser un mec comme mon papa. <rire> D'accord <rire> <rire> As-tu déjà cédé aux avances d'une fan Non. Ça, va, nous ça, pas, non, ça nous étonne pas. Rien Qu qui fuit la scène. Je, tu vois, ça les filles la cri. J'entends pas, j'entends pas. Non. <rire> voilà. Alors, tas t, -t déjà fait une proposition indécente Ah, tout le temps, ça. Eh la... Parle-nous <rire> de la dernière. On blinde. Ah, Oh, je sais plus. Ou celle <rire> qui t'aura le plus. Où, où, tu as, où la personne t'a <rire> parlé plus, tu as fait. Eh. Mais vraiment, tu étais à un niveau d'étonnement. Euh... Non, mais ça veut dire que et, et, la personne porte. Euh. euh et porte dans son cœur, elle t'aime, elle t'admire, donc je le prends pas mal. Mmh. Tu vois, la chair est faible, euh, on et mou. Exposés, ça veut dire que, La voilà, chair est faible, Plo si je... et Mou. Dis clo Plo <rire> et Mou. Du, tu sais le clos? Plo c'est quoi Plo <rire> c'est... Tu, tu vois, polo, non pas. non, la, la, la, le bœuf, la peau du bœuf. La peau du bœuf. Quand on la fume, mmh. voilà, on enlève euh, les, poils, les, les poils et tout ça, okay. bah, ça devient de la viande à préparer. Donc, on appelle coup, ça voilà. du boulot. Boulot et mou. Voilà. Ok, donc ça veut dire que. <rire> euh, boulot et mou. Euh, J'esquive, mais respectueusement. Toujours dans oui, le dans respect, la, avec pour, ne pas, pour ne pas frustrer euh, l'autre voilà. partie. Voilà, parce que, bon, tu vois, ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. C'est ouais. vrai. Ouais. En tout cas, ça n'arrive pas à tout le monde. Ouais. <rire> D'accord. Alors, si aujourd'hui tu avais l'occasion de gagner 500 millions de francs CFA, euh, soit euh, 762 000 dollars américains ou euh, euros, voilà. Oui. Est-ce que tu accepterais de gifler un de tes oncles À ce stade-là, il faut dire 10 milliards comme ça. À ce stade-là, Je Si c'est ça, moi, par exemple, ouais, ça, moi, j'accepte. Pali, je reprends la question. 10 10 milliards, Pour 10 milliards, est-ce que tu accepterais de gifler un oncle Gifler tonton noir. <rire> Pourquoi Benoît Tonton Benoît. <rire> Pourquoi Benoît Il <rire> n'y <benoît? Benoît>? <rire> <rire> a pas Benoît, il va dire vite non. non Ton oncle. Benoît, ça, ça dépendra de ce qu'il aurait. Non, tu le gifles seulement, on te donne 10 milliards. 10 milliards Oui, c'est 10 milliards. On le donne d'abord et puis on le donne. Je pense que l'on va dire Fali, prends l'argent et puis tu me donnes un peu. gifle-moi. Fali, non, c'est pas pour être. Fali, non, ne me respecte pas. Ne me respecte pas. Non, tu sais, tonton, tu sais, ça se fait pas. Non, non, non. moi tu veux que je te renie de cette famille-là Ne me gifle pas. C'est moi qui te parle. Non, mais tu joues joue Alors, Fali, est-ce que tu fais du Libanga Libanga mm. Ah oui, bien sûr. Ah D'accord. Attends bien. Combien faut-il débousser pour être cité Ça dans dépend. Il y a des banga gratos. Il y a des Libanga. Donc tu peux, bon. tu peux faire un Libanga pour nous comme ça. Mais bien sûr. Est-ce que dans ta prochaine chanson. Je fais chanson... pour euh, une de vos, vos concerts Kouni Touré mm. euh, D'accord. J'ai fait pour. Euh... Bah, tu bon, bon, bon, te... Quand j'ai entendu te mets... son nom dans sa chanson, j'ai dit. I. Moi, je te mets au défi. Je te mets au défi de dire Génération 2.0 dans ta prochaine chanson. Ok, pas de problème. Mais ça la série Moi là non Défile la à... prochaine chanson là C'est d'un nouvel album qui va venir Qui est déjà prêt là <rire> Peut-être tu seras est plus elle si elle est là là non C'est vrai que c'est ah, pas oui. ou, bien, ou bien Alex est au clavier là-bas Tu oh, Tu peut... bien Alex toi C'est son nom que j'ai retenu Non non tu peux pas dire ça Ça fait trois fois que tu dis Alex Mais c'est son nom que j'ai retenu Il y a ils sont <rire> fâchés en même temps Il y a Freedom Freedom Freedom Frido Voilà <rire> Alex Et puis oh, le troisième oublié. là j'ai oublié C'est mmh. pour ça uh -huh. Mais ils n'ont qu'à faire un peu. Un peu comme ça, de quoi en profiter un peu. En, en profiter non, non, non, non, tout de suite. En fait, Libanga okay. cadeau ici. Mmh. D'accord. Mais et combien ouais, est-ce qu'il faut, faut débourser filmer, hein. <rire> Combien est-ce qu'il faut débourser, Fali oh, Ça dépend. Deux. Ça ouais. peut être combien Une fourchette L'affinité, peut-être. Parce qu'il y a chanté carrément hein, une chanson. Mmh. Euh... Et on a entendu qu'il y a un joueur qui t'a donné son beaucoup de millions pour que tu chantes pour sa femme. Euh... On don... En fait, c'est... Il y a des gens qui peuvent payer genre allez, 40 000 euros, 50 000 euros. Pour que tu fasses une chanson. Il y en a qui peuvent payer 10 000 euros pour une dédicace. Pour une dédicace ouais. 10 000. C'est pas le même léveil. Mais attention, j'ai eu un coup de poids. <rire> c'est là que oh, tu mais, mais que... la chanson reste éternellement. Ouais. Oui, ouais. oui, tout à fait. Une chanson. Tout reste à fait. ta vie. Quoi. Non, mais moi, je trouve même que c'est pas cher payé. Parce que c'est quand même fali quoi. Une star interplanétaire qui chante ton nom. Bah franchement, chapeau. Mais c'est mmh. une culture des chaises. Mmh. Mmh. Que... Et même ici aussi, je même te ici, rassure. Oui, oui. Okay. on n'appelle pas bon, ça. seulement ici, là, c'est 100 000 francs, 200 000. <rire> euh, euh, euh, la différence, pas, pas, pas forcément chez les malinqués, ça, ça, on je a, dis a reçu... Ici. Mais ce... Ah, Foucaïta, c'est ici ah mais bon, voilà pas je, je te dis qu'on reçoit même une maison Dans pour la ça. musique urbaine euh, voilà, Une maison qui peut s'évaluer à presque 50-70 millions Je pense que je vais me lancer dans la musique hein. <rire> Musique urbaine Traditionnelle, malinqué Là-bas ça y a peut bien yeah marcher. <rire> <rire> Merci de t'être plié à toutes nos questions On a terminé mmh. pour cette interview euh, Ça nous a fait vraiment plaisir d'en apprendre un peu plus sur toi Sur ton art, sur ta musique Sur et Formule euh, 7 Sur Formule 7 surtout Et euh, surtout que tu vas nous interpréter quand même euh, Voilà des titres ici euh, Notamment Bloqué euh, Ou encore euh, Science Fiction et Seo. Voilà, euh, trois titres euh, Sur lesquels il se fera accompagner donc, De ces musiciens euh, que on y un tout petit peu mieux Alex, il y, y a Freedom Bébé Franck. Franck. Franck. Dis-moi ton nom, bébé. Francky. Francky. Alex. Francky, Francky, Francky, Francky a Francky, freedom. Freedom. Exemple, Francky te fout à ses yeux, là. Tu mm. as oublié son nom. Dis Et mon après, nom. Dis, bah, dis mon nom. Dis, -le dis -le mon nom. Dis nom. J'ai dit le nom de tout le monde. Sauf le nom de Francky. Frankie, je dis ton nom, pas Frankie, pas Alex, Freedom, ils accompagnent le grand hip-hop hip oh, voilà, merci. Ce n'est pas sérieux du tout. Free... Non, c'est ça, il a dit Frido, parce que Frido là, là c'était un béton loup. <rire> bon. bah, J'espère que vous resterez connectés parce que la suite de cet événement, c'est bien évidemment avec Fali et ses musiciens pour nous interpré interpréter. Je vais blesser bébé. Euh, trois de ces titres apprécié de façon délectable parce que voilà ça n'arrive pas tous les jours de recevoir donc des calibres de ce genre donc sur les antennes. Vite fait, bien fait je vous demande de garder l'écoute on va se jouer euh, ça et juste après ça sera à Fally. Génération 2.0 225 08 200, 200. 20h 22h Le soir. Le soir Trace ouvre son antenne Trace t'ouvre son antenne Charismatique, d'Ongo Zidane Sokio qui yoko boma chéri merci si n'a y exalence d'emmonte manor N'yoko lana yon n'a n'a dit ma traite de noir N'essant taoya science fiction Poyan n'amonte merci et ponay yo chéri Maman, l'obayo, maman. Soki, yo, kobo, maman, bon, maman, l'élo, chérie. Si m'éternel, yobola nayo témo, témo, yo, kolana, yo, ma, nan, l'obnanimatraite, témoin. Efana, bolimata, ouya, science-fiction. Ouya, maman, l'obayo, chérie. Amou, nan, l'obayo. Maman, on a maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, Si na à la de maman, Mon cœur n'a eu oh bébé, à mon thé manana, mon meilleur choix, chérie. Oh moi je t'aime toi, bébé. Oh Âme jumelle, moi c'est toi. Au ah. vivre bonheur, n'aboli, on dirait que ça est possible. Madame Sana tous les jours, mais les lots, ami les lots. Cadre ma co économique, à mon thème toujours instable. Avec l'austérité, je mon thème, je préfère retourner maman comme je suis, je suis ignoré, je ne pas, je ne sais pas, je pas, je je je je je je je pas, si mes mets ta la maison, nous pouvons à la pour n'a pouvons aller à la maison, nous pouvons aller Olivier la quand ça va mère et c'est ce ce Bata Colonel des des Alors, uh, ouais, de Et n'a Didi quel ou quel autre Sandrine Mouchigo Nalela huitième Merveille Malka doya maman Mama Monique Monique Yaya Fafafanalia Baipouf Marco se Ipoupa ayedomopata maman logo en désordre bernard Tapi, eric agonymobali jean-marie du et yadema ah. Ah, maman j'y resté là à bidjan vos habilités à I am a biblia, for the Lord. I am a servitor a servitor for the L'amour inconditionnel, il y a toi et moi. Fais-moi danser avec amour, tas l'homme. Même dans une autre vie, tu seras mon seul choix. Laissons parler les aigris, Bakoyo Kasson. Sonina Bango. L'amour inconditionnel, il y a toi et moi. Fais-moi danser avec amour. mm Bon, oh, on oh az Me mm -hmm. danser. Yé, yé, elle va se blesser. Yé, yeah, yé, yeah, yeah. Continue. Vraiment. On est toujours en direct <rire> sur le live Facebook. Je ah. dirais que Mick oh. essaie de faire plus ça sort pas. Euh, oui, oui, c'est ça. ça. Ouais. A, là, tu vu un... dîner vu un... Est-ce qu'il y a une façon de travailler les faut gens. Ça ça bien. Il faut boire l'eau chaude. Ah d'accord. Voilà, il dit de boire l'eau chaude. <rire> ah, chaude. Elle est folle, faut pas l'écouter. <rire> Alors, vous pourrez retrouver donc Fali Poupa ce 24 décembre 2022 à partir de 19h au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Euh, les tarifs sont entre 50 000, 100 000 francs et 150 000 francs. Les billets de 200 000. Je 200 000 et les billets VVIP Il n'y a, a, a plus de 200 000. En tout cas, il reste euh, quelques-uns. Quelques-uns, ouais. voilà. Et euh, il n'y a plus de billets de, ouais, de 150 50. 50 000, il n'y en a plus, 100, 200 000, il n'y en a plus, il 100 reste 100 et 150. Et 150. 100 et 150. 100 et 150. Dépêchez-vous, hein, il reste plus beaucoup. Hein, voilà, Pour plus d'informations et pour passer vos réservations, vous composez le 07 59. On commence très tôt, on commence à 20 h pile voilà donc Afali a pas retard hein, pour oh. avoir ah. fait plusieurs de ses concerts je vous rassure il y a pas de retard donc si il vient ah il, il, il, il est grave à l'heure il est grave à l'heure <rire> tout à fait donc pour réserver, réserver donc vous composez le 07 59 65 35 50 je reprends 07 59 65 35 50 on a terminé cette magnifique émission Fally, est-ce que tu as un mot pour tes fans qui sont certainement à l'écoute l'album Formule 7 est disponible, mm -hmm. télécharger, acheter le CD, mm -hmm. et puis on se donne rendez-vous le 24 au Sofitel, le 28 au Malja Africa, mm -hmm. et euh... Euh, Bonne année 2023 à tout le monde mm -hmm.